Oh là là, je suis en très bonne compagnie. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre tour de France de l'agroalimentaire. Je suis dans les Hautes-Alpes, à Talard, où je viens bosser aujourd'hui chez Sacré Willy, un maître laitier. C'est pas, euh, pas la personne que j'attendais, mais bon. Ah bah te voilà Estelle Salut Comment ça va Ça va et toi Je t'ai apporté le petit déj. Bah merci beaucoup. <rire> chez Sacré Willy, du coup, vous faites quoi alors, on est maître laitier, du coup, on fabrique des crèmes-desserts. Moi, je suis agent de fabrication. On va fabriquer un dessert Oui. Eh bien, écoute, Diane, d'aller découvrir tout ça avec toi. On Nous va bosser toujours. Allez, c'est parti. Donc, chez Sacré-Willy, Estelle, vous êtes spécialisée dans la fabrication de crèmes. C'est ça, de crèmes-desserts. Combien de parfums, à peu près oh, Je dirais une dizaine, quand même. Une spécialité ah Moi, j'adore la crème vanille ou pistache, là, c'est... Bon, je suis d'accord avec toi. <rire> et là, on va se diriger maintenant... et bien, en salle de fabrication, euh, fabriquer une crème chocolat. Crème au chocolat, les amis, aujourd'hui. Donc, je vais te laisser doser jusqu'à 90, du coup. Donc, on enlève le couvercle et on ouvre la vanne. Et là, c'est parti pour parti. 90 litres de crème. C'est ça. Donc, toi, tu as plusieurs postes ici, Estelle. C'est Parce que c'est une PME. Oui. Donc, vous êtes Sans tous un peu polyvalents. Euh, pas tous, mais en majorité, oui, on sait faire beaucoup de choses à la remise des stocks, du nettoyage. Euh... Toi, ce que tu préfères faire ici, c'est la fabrication, évidemment. Ça fait combien de temps que tu es arrivé chez Sacré -oui Moi, Ça, ça? fait à bientôt deux ans. Je suis arrivée dans la région et je cherchais du travail et du coup bah, en agence d'intérim ils m'ont trouvé ce travail ici. Ça a été la découverte et bah, ça m'a beaucoup plu donc euh, voilà, je suis restée. Euh. Parce que ta formation à la base, tes études, c'était ah, ils n'ont rien à voir, j'ai fait un bac pro dans l'artisanat et les métiers d'art. Au final euh, j'ai trouvé ici et voilà, quand on est heureux et que ça nous plaît, on voilà. reste. Voilà, Le petit pas de côté qui t'amène voilà. ici aujourd'hui. Voilà. c'est ce qu'on fait maintenant avec cette crème Alors du coup on va commencer la, la ganache. Donc, pour faire cette ganache, on va mettre de la crème bien chaude et le mélanger au chocolat. Allez, c'est parti. C'est parti, mon Winnie Bonjour, je suis nouveau ici. C'est à quelle heure la pause-déj, en fait ici ah, bah. ah bah non, mon dos est au régime. Ah bon pour, bah, je vais me nourrir à la ganache au chocolat », en fait, c'est ça. Je pensais que ça allait être plus industrialisé. Ici, on a vraiment le contact avec le produit et ouais. c'est ce qui est intéressant quand même. Si vous aussi voulez apprendre à faire une ganache au chocolat de 100 kg, je conseille de venir la faire avec Estelle. <rire> Sympathisme et dynamisme. Sympathisme, j'ai inventé un mot, t'as vu Du coup, on a tout notre chocolat. On en fait quoi maintenant et eh bien du coup maintenant, eh ben, on va aller la mettre dans la cuve avec la masse laxée euh, que ma collègue a préparée. Alors rappelle-moi, vous êtes combien ici euh, Alors ici on est une vingtaine. Qu'est-ce qui te motive Estelle pour venir bosser ici le matin chez Sacré -E Willy ah, Déjà, le fait que ce soit une bonne entreprise euh, familiale, euh, où tout le monde s'entend bien. Vu euh, qu'on a une bonne ambiance, c'est vrai qu'on a envie de venir travailler, vu qu'on se sent bien. Et après le travail, le fait que je sois polyvalente et que les journées ne se ressemblent pas. Quelle qualité il faudrait pour, euh, pour faire ton travail après mon travail, bah, je un peu dynamique, qui a envie d'apprendre, parce qu'ici euh, on apprend tout le temps. Donc les amis, notre ganache est prête à être conditionnée, on change de labo, de salle On change de salle, oui. Très bien, On passe au conditionnement. Du coup, là, toute la préparation qu'on a faite, ça va faire combien de crème au chocolat au final On doit en faire à peu près 3000 fois. Avec ce qu'on a fait oui. Ce matin 53, 54, 55. Mais là, tu t'en sors bien, on est bien. Merci. Tu pourrais travailler chez Sacré-Willy. C'est vrai mais Oui, la fabrication nickel. Bon, on va écoutez, juste voir la propreté. Mais moi ouais. J'ai envie de vous dire, si moi j'y arrive, je pense que vous aussi. Donc si vous cherchez un job, n'hésitez pas à venir oui. chez Sacré-Willy. Bah, ouais. bon, artisanal, c'est mieux. Plutôt salé, même si ici on fait du sucré. Vert, c'est plus écologique. Ah, Madeleine, un péché mignon. Ça pousse à la gourmandise vos produits. Oh oui. Merci beaucoup Estelle de m'avoir accueilli aujourd'hui. <rire> C'était super. Si vous aussi, vous cherchez un job, n'hésitez pas à pousser les portes de chez Sacré Willy. Vous serez toujours bien su et vous retrouverez certainement Estelle pour votre plus grand plaisir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, likez, likez la vidéo et, et, et abonnez-vous.